se rejoint pour parler de quelque chose De titre c'est Allez Tous à l'église On va parler de l'église, de l'importance de l'église De l'importance de fréquenter une église Et on va passer un moment merveilleux yeah. Marrant, édifiant yeah. Tu yeah. vas kiffer, c'est maintenant sur Fresh yeah. Welcome, bienvenue sur... Yeah yes, yes, yes, yes. Aujourd'hui encore, on se retrouve pour aborder un nouveau sujet. Et on va faire le geste tous ensemble, les chroniqueurs et moi. Allez tous à l'église. Le titre c'est Aller, trois petits points, tous, tous à l'église. On va parler de l'importance de l'église, on va parler de euh, nos story time, nos témoignages mm. un peu, de ô oh, combien est-ce que euh, l'église a été utile pour nous, ô oh, combien mm. est-ce que ça nous a apporté, ô oh, combien est-ce que euh, c'est important de fréquenter une église. Mm. On va répondre à cette question également comment trouver une église locale, yes. comment yes. savoir que l'église dans laquelle tu es, c'est ton église, mm. comment grandir au sein de l'église, comment s'intégrer dans l'église. On va répondre à une multitude de questions et ça va être vraiment, vraiment super. Ça fait longtemps que euh, on voulait. Aborder ce sujet-là, celui oui. de l'église, ah, et aujourd'hui on l'aborde donc tous ensemble. Oui. Et pour répondre à cette question, j'ai, avant de présenter les chroniqueurs, un merveilleux public sur le plateau oui. <rires> Un merveilleux public sur le plateau et on a quatre chroniqueurs d'exception aujourd'hui. Oh. Wow, wow. Oh. What a grace What a grace What a oh. grace Honneur aux filles, on va, on va présenter les filles. Alors bonjour. Comment tu peux te présenter euh... Euh, Bonjour, bah, moi c'est Nirina, donc, Ah d'accord, ce qu'on t'a jamais vu dans Fresh tout, <rire> Bonjour, bonjour, bonjour Irina, comment ça va Ça va, ça va et toi Ça va super, ça va super. Faut pas dire à chaque fois et toi parce que si je dis quatre fois, ça, ça <rire> va super. Ah <rire> bah, oui. Ça va sembler louche. <rire> euh, la deuxième fille, la star de Fresh. Wow. Oh. Toto, de, toto de Fresh, toto comment de ça fresh. va vois, Ça va très bien. Ça va super Yes. Ça va super ah Bah oui. Ok, super, <rire> super. Bah oui, bah, oui. ok, oui. <rire> Prête pour parler de l'église Ah bah oui. Ah bah, ah, bah oui. Le <rire> garçon à côté d'elle, Willy Bishop, oh. Willy Bissap, Willy Bistyle, Willy B.I.G. Bah, faut pour lui <rires> Comment ça va William Ça va très très bien. Ça va Ok, super. Et en face de lui, -E yeah. celui qui n'a pas de feelings, <rires> celui qui n'a pas de sentiments, yeah. qui marche selon la parole. Mm, oui. Donc, <rires> oui. Arsène oh. Makai yeah. on a Arsène sur le plateau. Et moi-même Rémi de l'Eglise, pour aujourd'hui vous parler de l'Église, ok Comment trouver son Église, tout ça. Bon, dans un premier temps, guys, j'aimerais qu'on définisse cela. Qu'est-ce que c'est que l'Église Est-ce que l'Église, c'est un bâtiment Est-ce que l'Église, c'est une communauté Est-ce que l'Église, c'est un nom commun Est-ce que l'Église, c'est un nom propre Est-ce que l'Église. C'est quoi l'Église Qui veut commencer Dites-moi un peu, c'est quoi l'Église bah. Moi j'aimerais dire tout simplement que l'église c'est un bâtiment spirituel où, pers où plusieurs personnes okay, se retrouvent. OK, voilà, alors là alors là voilà voilà voilà. voilà, voilà, voilà, voilà. Ah, du coup toi au <rire> Moi je, je <rire> L'église c'est un bâtiment spirituel, ouais, c'est un plusieurs... bâtiment spirituel, c'est-à-dire. Ouais bah où, un bâtiment spirituel bah où il y a la présence de Dieu et où plusieurs un personnes un bâtiment OK OK. où plusieurs personnes se retrouvent enfin pour adorer Dieu, pour le louer, Amen. pour le prier Amen. et tout et voilà. Donc voilà, il y a plusieurs définitions de l'église mais mm -hmm. il y a une définition c'est un bâtiment. Mais mm -hmm. mm -hmm. on dit non, l'église c'est pas un bâtiment. Oui, c'est vrai mais il euh, y a une église que je connais qui s'appelle Saint Nicolas, bah excuse-moi, le bâtiment s'appelle église, l'église c'est pas seulement un bâtiment, mais c'est également un bâtiment, n'est-ce pas, mmh. c'est un bâtiment, c'est un bâtiment, et c'est un bâtiment dans lequel on fait quoi On prie, on loue, on, on adore, on loue, on adore mmh. on lit la Bible. On lit la Bible C'est oui. oui. que toi tu vas à l'église souvent et tu, tu te poses là tu ça fait. <rire> on écoute la parole de Dieu on écoute la parole ouais, de Dieu c'est un bâtiment consacré C'est un bâtiment consacré mmh. à Dieu yes. et, euh, et, yes. et au peuple de Dieu tout simplement mmh. Qu'est-ce que c'est d'autre l'église Arsène Une définition plus.. Euh, bah selon la Bible, il y a l'église avec un grand E. Euh, qui est tout simplement le corps de Christ. Okay. Donc, le corps de Christ et tout. Oui. Qu'est-ce que c'est le corps de Christ Le corps de Christ, Christ en fait c'est tous les chrétiens. Okay. C'est l'ensemble des, des, des, bon. des chrétiens sur la terre. Donc l'église c'est un bâtiment mais l'église c'est également eh bien, une communauté. Yes. Le corps de Christ donc l'ensemble des chrétiens. Pour résumer le corps de Christ on va dire tout simplement c'est la communauté des personnes mm. qui font partie de la grande famille de Dieu. Amen. Les chrétiens tout simplement yes. on va dire ça. Donc voilà un peu ce que c'est l'église. Yes. Nous tous ici, nous sommes dans la même église. Yes. On sommes dans la même église, on est dans l'église ACR Paris. Yes. ACR qui veut dire assemblée chrétienne pour l'évangélisation et le réveil. Mais vous nous regardez sur moi, vous n'êtes sûrement pas de la même église. Mm -hmm. Eh bien... Aucun problème, n'est-ce oh, pas? Parce que l'église n'est pas seulement un bâtiment, oui. mais c'est également une communauté, ah, c'est oui. également l'ensemble de toutes les personnes qui aiment Jésus à la oui. folie, oui. qui adorent Jésus à la folie oui. et oui. qui veulent connaître Jésus yes. et le faire connaître davantage, tout simplement l'église. Oui. Qui d'autre a oui. une définition? C'est un endroit où on prie tout ça, mais qu'est-ce oui. qu'on fait d'autre à l'église? Mmh, bah, communion fraternelle. Mmh. Qu'est-ce que mmh. c'est? Vas-y, raconte. Euh, bah, en gros, on est avec voilà, les frères et sœurs de l'église, tout ça. Ouais. On ne s'est pas vus peut-être la semaine. Ouais. Là, on se retrouve, mmh. Voilà, surtout qu'elle aime trop qu'elle c'est ça, la ouais. fraternelle. Ouais, ouais. Ok, c'est ça. On aime bien, surtout toi, à la fin. Like, oh my god, lui, je vais expliquer quelque chose. Vous savez, pendant euh, le confinement avec les mesures sanitaires, il y avait le droit qu'à 50 personnes par culte ou quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà. Et il y avait quatre cultes okay, dans notre église, parce que l'église a vraiment, vraiment grandi, et surtout 50 bah, mmh. personnes, quoi. Donc il y a plusieurs cultes. Amen. Et lui venait toujours au premier culte, et il revenait toujours à la fin du quatrième culte, vous voyez. Ah. Et à chaque fois, on le voyait à la fin du quatrième. cest à le, fil le culte était fini depuis 30 minutes. On dit, tu viens faire quoi Il m'a dit... Dit... dit ça il y a deux semaines. Il m'a dit, je suis venu pour la louange, moi <rire> Alors, Lui, c'est vraiment le frère perdu. Il est venu à chaque fois pour la communion fraternelle. Et c'est vrai que l'église, c'est également le lieu où on so. voit les frères, on mm. voit les sœurs. Parce que la vie chrétienne, c'est pas qu'une vie où on a une relation avec Dieu, mm. mais c'est une vie également où on a une relation avec des hommes. On ne peut pas couper ça, aller poster ça sur les réseaux faire des problèmes. Quand je parle d'une relation avec les hommes, je dis une relation avec des frères et des sœurs en Christ, n'est-ce pas Amen, Amen. Amen. Amen. Amen. Amen! Amen! Amen! Amen! Amen! pas parce que je suis maquillé comme quelqu'un de délicat! Amen! Amen! Amen! Voilà, et l'apôtre a l'habitude de dire ça, l'habitude de dire que Jésus est mort sur une croix. La croix, c'est un bâton, c'est un bois vertical, un autre bois horizontal. Parce que Jésus est venu pour rétablir la relation, la connexion entre les hommes et Dieu, mais également entre les hommes tout simplement. Et dans l'église, on vit des moments de communion fraternelle, des moments vraiment. Des, vraiment, des moments, voilà quoi. Qu'est-ce que euh, vous aimez de particulier, chez, particulièrement chez l'église Ou chez l'église ou à l'église. Ouais, euh, on moi parle d'église à plutôt bâtiment aujourd'hui. Moi, ce que, bah, que j'aime particulièrement, bah, comme t'as dit tout à l'heure, c'est la communauté fraternelle en fait. Ok. J'aime trop ça, j'aime vraiment pas ce frères sœurs, des fois yeah, on ça. Manger, manger, manger, manger et tout. J'aime trop manger, manger et tout. Ok. Et genre, bah, on s'édifie, tout ça, tout ça. On parle de la foi. Mais adorer à l'église, prier, tout ça, ça, c'est pas trop. Bah, ah, masque la ah, Non, ah, est... bien sûr. Ah, ça, ouais. Ah, oui. J'aime ça, j'aime ça. T'aimes ça, ok, euh... toi, Tonya qu'est-ce que t'aimes pas Moi, je préfère l'adoration mmh. et l'adoration. Waouh, waouh, waouh. En fait, là, il vient dire Bah, en fait, euh, le canapé d'en face, ils sont charnels. Et moi, <rire> je suis spirituel, en fait. Oui <rire> Bah, moi, je préfère l'adoration <rire> et. Euh... Oui, encore, bah, Continue. vas <rire> Et euh, les moments où la présence de Dieu, elle descend, elle descend et euh, où l'atmosphère, elle est. Euh... Amen, elle parce, elle que, parce que, que l'église, c'est également euh, des, des, des... On vit des moments à l'église, notamment le dimanche, mm -hmm. euh, qu'on ne peut pas forcément... Fin qu'on peut vivre à la maison, mais il y a certains moments qu'on peut pas forcément vivre à la maison, je vais m'expliquer. La présence de Dieu, elle n'est pas seulement pour le dimanche. C'est ça qu'on veut faire comprendre, c'est qu'elle est également pour la vie de tous les jours. Tu peux sentir ce que tu sens à l'église, mais à l'église, il y a une onction qu'on appelle onction corporative. C'est le fait qu'en fait, tout le monde est vraiment réuni, en train d'adorer, et dans ta chambre, bon, bah tu es seul, quoi. Les anges sont là, l'Esprit de Dieu est là, mais voilà, il n'y a pas 20 000 chrétiens. Bon, peut-être que tu as une grande chambre, mais moi, ce que je suis ma chambre, c'est qu'il y a pas la place pour 18 personnes. Donc à l'église, tu peux vivre des moments vraiment où... Tout le monde est là en train d'adorer, mmh, et alors la présence ça, de Dieu bien, descend de manière vraiment un peu particulière mmh, parce que tout le monde est là réuni. Euh, c'est ça, ça vous Oui, oui c'est ça, ça. c'est pas la même dimension, mmh. vraiment pas la même dimension. Moi j'aime beaucoup l'adoration aussi euh, pour rejoindre Tonia. Pour dire justement vous êtes spirituel, <rire> <comme ça. rire> on a saisi, oui. Voilà. Et aussi j'aime beaucoup aussi euh, la louange, mmh. okay. la louange, l'adoration, mmh. c'est vraiment mon moment favori je pense. La louange hein mmh. oui. Danser, tu danses toi Qui qui danse pas trop le dimanche occulte Moi ça va. Tu danses pas trop Tu peux nous faire une petite démo alors vas-y, on en quoi Go Toto, Go Toto, Go Toto, Go Toto, Go Toto. Oh 2017. D'accord, après tu On m'a dit que t'es un grand, grand danseur. Moi, bah, oui. avant que je le rencontre, on s'est rencontré pendant le confinement. Et ah, avant oh. que je le rencontre, ah, je le ah, connaissais pas. La seule chose qu'on m'a dit sur lui, on m'a dit c'est un danseur. Je le connaissais avant ça. Go le R, go le R, go le R, go le R, go le R. Ça c'est, ça c'est. Ah, ah, sois béni. Sois béni. Go Willy, Go Willy, Go Willy, Go Willy, Go Willy, go Willy, go Willy, go Willy, go Willy. Mais il attendait que ça vienne. Go Nini, Go Nini, Go Nini, Go. Nini, go Nini. Du coup ça me gratte derrière... <rire> euh, ok d'accord, donc, donc, donc voilà, donc, merci William, donc toi tu danses la Louange, oui. t'aimes beaucoup ça, C'est ce ta Louange un, un peu favorite Euh... Onaga, Onaga euh... Pour, pour ceux qui ne connaissent pas après l'émission, pas pendant l'émission, regarde l'émission d'abord toi Allez. aussi, va sur Youtube et tape Onaga et tu vas voir, tu vas vraiment vraiment... Ah, trop, trop. Ça va vraiment vraiment ça, te te te, te. faire un petit solo d'Onaga ah bah ben ouais, <trips> ça c'est… <wiele> ça c'est oui. Bon. Ça c'est oui, non, ça <truiles> c'est notre époque. Ça L'église <truiles> <rit> <rire> c'est un moment, ou plutôt c'est un endroit, comme elle a dit, un lieu spirituel, mmh. euh, où, où c'est un lieu où la présence de Dieu est là, Amen. où, euh, où il voilà, y a la communion fraternelle, où c'est vraiment le meilleur endroit. Mmh. Et véritablement, un des signes véritables que l'église dans laquelle vous êtes, c'est votre église, c'est que vous languissez, vous attendez Amen. le dimanche, Amen. Amen. Quand oui. tu es là comme ça, tu es là le dimanche, soit c'est que tu n'as pas encore rencontré pleinement le mmh. Seigneur, soit c'est que non, ça. il faut, il faut... Viens chez nous, <rire> non mais il faut, il faut, voilà, il faut il faut, il faut vraiment.. Voilà. Ça, on veut les Parce que normalement, tu dois attendre le dimanche avec <rire> tellement ah d'impatience, mais... tu vois, non le dimanche c'est mon moment. Ah mais... Je me souviens moi à l'époque, lorsque euh, je venais de me convertir, les dimanches, enfin peut-être. Quelques temps après ma conversion, les dimanches, je me souviens, je priais que la semaine passe vite, vite, vite, vite, Je voulais être au culte, je faisais tous les cultes, je voulais être au culte pour adorer, pour sentir la présence de Dieu. C'était vraiment mon temps avec Dieu. Lorsque je me réveillais le dimanche, je me souviens, j'étais tellement heureux, my God. J'étais tellement content, tellement content d'aller à l'église parce que c'est un lieu où on grandit avec Dieu, on est formé, où, bah voilà, quoi. Oui. Euh, euh, du coup, on m'a pas demandé, mais c'est pas, euh, <rire> <rire> pas grave. Mon moment préféré C'est pas grave, c'est pas grave. On a fait une émission spéciale sur les blessures, non <rire> Sur les offenses, comment les gérer <rire> Tu étais Je... pas chroniqueuse, non Non. Tu étais pas chroniqueuse non. Ouais, d'accord. Donc. Elle est déjà sortie si, est cette elle émission fait. Elle n'est pas sortie cette émission Non, elle n'est pas sortie. Elle est pas sortie, d'accord. Du coup, quand et... elle sortira, il faudra aller la voir. Ok. <rire> je vais prendre Tu... notes du coup. Tu Vas-y. Ok, du coup, euh, bah moi, ça me paraît, voilà, mon adoration, tout ça. Mais surtout... <coughs> surtout, euh, bah, la parole, en fait. Parce que j'ai remarqué, mmh. je me fais poser des questions, tout ça. <rire> <'ai regardé>. <rire> C'est dur, hein. J'aime trop faire ça quand le plan n'est pas sûr, n'est et pas sur moi. Vers faire de regard <rire> c'est <comme> <rire> <'est comme> <rire> bizarre mon frère Vas-y, vas-y Ok, du coup moi c'était euh, bah, la parole en fait, parce que j'ai remarqué, Dieu passe beaucoup par les hommes et les femmes de Dieu pour mmh, me parler ouais, face ouais, à ouais. des situations ouais. que je vis vraiment. C'est ouais. arrivé, je pense à nous tous, des fois on est là en mode, ça parle de moi on vraiment, de monde, ouais, ça m'est vrai. arrivé mmh. et tout, et vraiment ça j'aime trop cette sensation en mode, c'est bon, je sais que j'aurai mes réponses du mmh, monde. Ouais. Donc, ouais. également, wow. ça, super. Donc l'église c'est également un lieu, où en fait Dieu nous parle. Oui. C'est également un lieu où Dieu répond à nos questions, oui. parce que la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il oui. y a quelque chose à comprendre, je pense, surtout par rapport aux leaders, aux hommes et femmes de oui. Dieu. Je ne pense pas que, surtout au début de notre vie chrétienne, Dieu veuille forcément, bon, il faut, il faut mesurer ce que je veux dire, mais je ne pense pas que Dieu veuille forcément euh, nous parler directement. Bien sûr, il veut nous parler directement, oui. mais je crois qu'au début de notre vie chrétienne, Dieu veut nous apprendre à entendre sa voix au travers de oui. la voix des hommes et des oui. femmes de Dieu. Oui. Je pense véritablement à ça, parce que si Dieu nous parle que directement, tu entends que la voix de Dieu audiblement, oui. toi, c'est vraiment que ça. Le jour où Dieu va te parler au travers de ton leader, tu n'entendras pas, tu diras Non, moi, je ne me parle qu'audiblement. audiblement. » Je pense qu'au début de notre vie chrétienne, surtout, ce que Dieu veut, c'est nous apprendre à entendre la voix de Dieu au travers de nos leaders, nos pasteurs, les hommes et les femmes de Dieu établissent sur nos vies, tout simplement. Et le dimanche, en allant à l'église, lorsqu'on voit avec un cœur vraiment ouvert, on se rend compte qu'en fait, « bah My God, mais il y a la réponse à ma question. » Il y a la réponse à ma question. Quelqu'un a une autre définition de l'église Un endroit où on est formé. Mmh. Ah, un, un, un, un centre de, de formation. C'est-à-dire mmh. que tu, tu rentres. Bah justement, il est venu pour ceux qui étaient malades, Jésus. Ouais. Mmh. Et du coup, tu rentres là-bas, tu peux un petit peu bourrax, comme ouais. on aime bien dire. <rire> et tu ressors plus perfectionné. Ouais. Quoi. Plus C'est euh, comme une usine en vrai. Hein. De transformation. Vraiment, ouais, comme une usine et tout. Mmh. Bah, comme il a dit, bah, Jésus est venu pour les malades, Jésus n'est pas venu pour les bien portants. Mmh. Et en fait, l'église, c'est. Euh, bah, tout simplement des fois on pense que l'église genre c'est un endroit pour les, les gens, gens saints, oh, pour ouais. les gens parfaits ouais, alors ouais. que pour vraiment l'église c'est vraiment l'endroit pour les personnes pour se parfaire oh, c'est vraiment euh, l'endroit pour, pour se ce parfaire c'est oh, pas l'endroit pour les parfaits mais je m'en souviens excusez-moi pour l'anecdote mais Peut-être qu'il regarde, hein, mais il y avait un gars comme ça quand j'étais petit qui s'appelait parfait euh, à l'école. Voilà. Et euh, j'aimerais lui dire frère il faut aller à l'église <rire> <rire> pour se parfaire Parce que, <rire> que c'est un lieu de non, non. Non. Il s'appelait parfait. Il était très fort au foot. Du coup, il serait temps d'aller à l'église pour se euh, <rire> <pour rire> parfaire, Je rigole, non. je rigole, petite joke, petite blague. Vous savez, il y a un truc, hein, comme vous le dites, euh, l'église, elle a l'air vraiment d'être un endroit idyllique. Mmh. Elle a vraiment d'être un endroit vraiment euh, merveilleux. Mmh. Mais des fois, c'est un endroit également où on est brisé. Mmh. C'est un endroit où notre caractère est mis au contact ouais. du caractère des autres et il y a friction. Mmh. Et des fois, on se dit, oh là là, dans cette église, ils sont méchants. Dans cette église, ils <rire> m'aiment pas. Cette sœur, ce frère-là est méchant. Mmh. Je ne sais quoi, je ne sais quoi. Sans comprendre que si Dieu permet ça, c'est pour travailler notre caractère. Euh, Dieu nous change, nous transforme du... du, du de, de, de many ways, yes. de, de, de moyens, de, de plein, plein, plein de, de, de manières différentes. Yes. Et il y a un moyen qu'il peut utiliser pour nous façonner à son image, c'est la friction. La Bible dit que le fer aiguise le fer. Mm. Lorsqu'on mm. met deux fers en contact, yes. ça, yes. Le, ça yes. le travaille, ça oui. le rend yes. plus. Yes. Et nous-mêmes, lorsqu'à l'église, eh on est au contact d'une sœur, d'un frère qui a un caractère qui est un peu contraire au nôtre, quoi, qui ne yes. nous plaît pas, et, mm. voilà c'est bien parce que ça nous travaille. Oui. Oui. C'est ça, c'est vraiment ça. ça. Bah. Et en plus, même, euh, en plus de travailler notre caractère, ça travaille aussi euh, notre euh, amour agapé Travailler de l'amour à mmh. Capet, ça nous à oui. aimer des gens différents. Vrai, ça vrai. Nous a, en fait, ça nous, forme. Mmh. ça nous forme. Il faut se dire que tout ce qui est à l'église, est a pour former. Des fois, il mmh. y a même des déceptions qu'on peut avoir à l'église. et On peut se dire, oh là là, c'est pas mon église. Combien de personnes j'ai rencontré qui m'ont dit, Ouah, euh, non, j'ai été blessé à l'église, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Sans comprendre qu'en fait, si Dieu permet certaines choses, c'est pour nous travailler, c'est pour Amen. nous former. L'église, c'est un lieu de formation, il faut se dire que tout, my God, ça, il faut se dire ça, je pense. Yes. Tout ce qui est dans l'église, c'est pour mon bien. Amen. Si on demande de porter les chaises, c'est pour mon bien. S'il y a un mauvais contact avec euh, euh, Arsène... <rire> <rire> C'est pour mon bien, s'il y a par exemple, euh, euh, je ne sais pas, même bizarre ce que je veux dire, mais admettons je suis en train d'adorer et là admettons il y a une panne d'électricité et on n'entend plus le piano, Eh bien je dois me dire non en fait Dieu veut m'apprendre à mmh. adorer sur les instruments. Il faut penser comme ça à l'église, dans ce lieu là, tout est fait pour moi, Amen. dans mon intérêt. Exactement. La prédication est un peu dure, mais c'est pour moi. C'est ça parce que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Tout concours, et ceux qui aiment Dieu vont à l'église. Ah, simplement. Il y a ça. un truc qu'on doit comprendre également, et j'aimerais qu'on insiste dessus, vous savez, Lorsqu'il y a... L'église c'est une bergerie, mmh. c'est une bergerie. Les loups ne vont jamais attaquer tous les, toutes les brebis, parce que les brebis sont faibles. Mmh. Mais les brebis, il faut comprendre cela, oh. les brebis sont faibles, mais les brebis à 30, elles goument le loup. Le <rire> loup, tu peux être même le loup-garou, tu peux être même le yéti, tu peux être le loup, euh, loup d'Alaska. Tu peux être un loup, il y a quoi d'autre comme loup encore. Au Oh là là. Fait... Tu connais des loups au Groenland toi Tu connais déjà loups au Groenland Non. Ok. Amen. Euh, bref, loup, tu peux être loup-garou. Si les 30 moutons se mettent sur toi, ils vont te boomer. Mmh. C'est la vérité, n'est-ce pas C'est la vérité. Guys, vous pouvez être un homme très musclé. Je pense que si 30 enfants de 1m50 points... Non, depuis 30 enfants <rire> <a les> <rire> <5 points> de 1,5 mm, Oh la la. Oh là là, là. Oh là, là, là. Oh. Tu vois, Nirina, ici, là, c'est l'église du corps du Christ. et En fait, elle est là vraiment pour te travailler. C'est ça. Ah, ah, ah, Dis-lui, que tu l'aimes, dit pardonne là Nirina. Je t'aime, c'est pas grave. Amen. L'agapé. Ah, L'amour agapé. L'agapé. Yeah. Mais du coup, comme t'es le titre, tu ah. arrives pas à atteindre oh. mon nom. <rire> vraiment, amen, amen, amen. Non, parce que Nirina fait 1m42, ouais. mmh, tout ouais, ça. un peu plus, quand même. Un peu plus Je rigole, Non, un peu plus, ça va être combien 60. 60. Soit... Oh. c'est quand même... Non, c'était pas on a arrondi on a arrondi wow. ah, oui, on a la foi la, fo la hein. foi la, la, la, la, la peau la triche alors oh. euh, on disait seulement on disait que loup tu peux être loup-garou, si bref si 30 enfants d'un mètre cinquante se mettent sur toi, ils vont te mélanger. Ah oui, oui. Ils savent, ils, peut-être qu'ils ne savent pas se battre, mais ils vont te mélanger. Et mm. le loup, alors sachant cela, le loup ne va jamais attaquer 30 brebis. Mm. Le, coup. le loup va faire quoi Le loup va attendre qu'une s'égare, mm. ou il va tirer une et il va l'attaquer. Regardez ouais. bien, je vais prendre un exemple un peu bizarre, mais euh, les kidnappeurs d'enfants, c'est vraiment bizarre, désolé, <rire> les kidnappeurs d'enfants, parce qu'en en fait c'est pareil, ça, les kidnappeurs d'enfants ne vont jamais aller comme ça, voir, t'es là que tes parents, ils viennent. Viens avec moi! <rire> les parents vont l'embrouiller, ils vont dire mais ça va quoi? Ils vont <rire> attendre <rire> que tu rentres seul de l'école, ils vont dire tiens j'ai des bonbons. Mmh. C'est vrai que j'ai pas frappé fort parce que j'ai entendu un bon. Euh, <rire> non, ça va? <rire> euh, mais... <rire> c'est l'église, c'est là pour te former, c'est là, <rire> là pour la formation. C'est <rire> là pour la formation. C'est là pour la formation. C'est la formation, la formation. Je disais alors les kidnappers d'enfants, les kidnappers d'enfants donc, voilà, les kidnappeurs d'enfants par exemple vont attendre que tu rentres de l'école et tiens tu veux un bonbon. Je m'en souviens un jour quand j'étais petit. Euh, je rentrais de l'école, j'étais avec mon petit frère et j'avais euh, quel âge J'avais 7 ans. Et mon frère a 3 ans de moins que moi donc il devait avoir 4 ans. Et euh, je m'en souviens qu'on rentre de l'école et quand on rentre de l'école il y a un monsieur bizarre qui vient vers moi. Et il dit à mon frère, il le, il le tire un peu comme ça, il lui tire la main et il dit « Je peux porter ton sac ?» il était un peu bizarre. I mean. Mais j'habitais juste à côté de l'école donc ma, ma famille me laissait rentrer. peut j'avais plus que 7 ans, peut-être 8, 9, je sais pas, bref. Et du coup, mon frère, mon frère, bah, mon frère était tout petit, mon frère dit euh, oui. Mmh. Et moi je vais le voir, je dis euh, non, non, non, non, désolé monsieur, on est pressé, on est pressé. Et là j'ai à mon frère, quand je dis trois tu cours. <rire> Et là, on a taillé une soupape, on a chassé comme on on a ah, couru d'une vitesse. Mais regardez bien, les gens un peu bizarres attendent que tu sois seul. Et mmh. de la même manière que ah, les bien gens bien un peu bizarres ça. attendent que tu sois seul, le but du diable, vous voyez, c'est de nous sortir de l'église mmh. et c'est de nous isoler de l'église. Pourquoi Parce que lorsqu'on est dans la bergerie, on est dans l'église, on est protégé. Mmh. Il y a une couverture spirituelle, mmh. la main de Dieu est sur nous. Mmh. On reçoit des enseignements, on est recadré, on est encadré, on est protégé, des gens prient pour nous. Mais dès lors qu'on sort de cette famille-là... Mmh on exposé. En fait. C'est ça et on est divisé et on et est le divisé, c'est vraiment le père de la division. Mmh. C'est dire que euh, tout ce qui euh, n'est pas uni en fait, ouais. c'est lui qui fait ça. C'est lui Pourquoi qui fait parce ça. Parce que Dieu lui nous appelle à vraiment être en communion les uns mmh. les autres, les uns avec les autres et vraiment être unis, euh, soudés. Mmh. Voilà. Et là tout le temps, il divise tout. Mmh. Et même euh, quand il a il a péché lui-même, il a il a emmené le, un tiers des anges avec lui. Voilà, parce mmh. qu'il est là, voilà exactement. Mmh. Lui son but, c'est que vous sortiez de l'église. Souvenez-vous mmh. toujours de cela parce que le titre c'est allez. Mmh. Tout ça son but, c'est allez. Personne à l'église. Mmh. Yes. Le but ah là là. du diable est toujours contraire au but de Dieu. Mmh. Et le but du diable, c'est que vous sortiez de l'église. Pourquoi Parce qu'il sait que tant que vous êtes à l'église, vous allez grandir avec Dieu. Mmh. Et le diable essaiera par des blessures, mmh. par, euh, par des mauvaises pensées, mmh. euh, sur ton pasteur, sur tes autorités, sur tes frères et sœurs. Mmh. Oh, ici, ici, on parle trop de l'argent, ici, on parle trop de ça, ici, on parle trop de ça. Essaiera de te faire quitter de l'église, parce qu'il sait que tant que tu es dans l'église, tu es intouchable. Amen. Simplement, on quitte l'église, on se retrouve. Mais comme livrer à nous-mêmes. Mais livrer à nous-mêmes. Vrai. vraiment à nous-mêmes. Et euh, moi, ça m'est arrivé, genre, euh, de tout simplement être découragé, ouais. de tout simplement ne pas trouver de solution. Et le fait d'avoir des frères et soeurs autour de moi, le fait d'avoir des leaders, Amen. ça m'a vraiment permis Amen. de me et relever. Tout. Mais si une personne, en fait, qui n'a pas d'église, si une personne qui refuse d'aller à l'église, qui refuse de se rendre tout simplement dans, dans, bah, dans, dans, dans, dans, dans le temple, dans la maison dans de, de temple, Dieu, tout voilà. simplement une personne refuse ça, elle va se retrouver livrée à elle-même. si elle vit ouais. ce genre de choses, Comment elle va faire en fait mm. Comment elle va faire Regardez, la Bible dit, si l'esprit de l'homme est abattu, qui le relèvera Ou mm. mm. eh bien les frères et sœurs de qui l'esprit n'est pas abattu. Ah mm. Mais mm. si tu es seul, c'est compliqué. Et certains, il y a certains jeunes chrétiens qui disent, non, oh my God, je déteste entendre ça. Non, et si tu penses ça, sache que c'est totalement faux. Non, l'église n'est pas un bâtiment. L'église, c'est... Généralement, les personnes qui pensent ça et qui disent ça n'avancent pas avec Dieu. Ouais, voilà, il faut être concret. Les personnes qui disent ça, non, l'église n'est pas un bâtiment. Pourquoi on devrait aller à l'église Généralement, les gens qui vivent ça n'ont pas de culte personnel, n'ont ouais. pas une relation non. avec vraiment, vraiment, vraiment développé. J'aimerais vous raconter une petite histoire, un petit témoignage. Et on va passer à Storytime. Vous savez, lorsque je me suis converti, je me suis converti avec un groupe d'amis. On était tous euh, païens, on ne connaissait tous pas Jésus, on était dans le monde tous ensemble. On avait un groupe de rap, on s'appelait, moi, mon nom, enfin, ma clique, c'était les Cambridge. On s'appelait Cambridge. Dans le monde, je m'appelais Rémi Cambridge. Vous voyez C'est les Cambridge. Pourquoi On verra dans une émission Storytime où Rémi de l'Aiglecé racontera son témoignage. Mais on était les Cambridge et on s'est convertis tous ensemble. Il y a un frère qui se convertit puis la ramener un autre, mmh. puis un autre, un autre. Non pas qu'il nous a ramené, mais il nous a en fait ramené à l'église. Et dans cette église, nous avons une rencontre personnelle avec Dieu. Parce que mmh. la conversion, c'est pas mettre les pieds à l'église. Hein. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. Mmh. La conversion, c'est une rencontre personnelle mmh. avec mmh. Dieu. Mmh. On décide mmh. de l'accepter mmh. mmh. okay. et de, de, de, de se laisser diriger par lui. Mmh. Mmh. Amen. Mmh. Amen. Amen. Maintenant, regardez cela. On se convertit tous, on se convertit, on était un groupe d'amis. Mais aujourd'hui, dans ce groupe d'amis. Ce ne sont pas toutes les personnes mmh, qui sont toujours yes, en Christ. Yes. Mmh. Ou certains pensent être en Christ, mais ils sont dans le monde. Wow. Wow. Ce ne sont pas tous les seuls qui sont pleinement dans les choses de Dieu. sont ceux qui sont restés à l'église. Et lorsque je me suis converti, que je suis arrivé à l'église, il y a un des amis de ce groupe qui m'a même ramené à l'église. Qui lui avait comme euh, euh, des pensées un peu bizarres par rapport à l'église, des mmh. pensées un peu comme perverties, du sens, mmh. du sens où des pensées fausses. Vous savez, c'est pas parce que quelqu'un vous a ramené à l'église et dit des choses bizarres sur l'église, que mmh. ça forcément c'est la vérité. Hein. Mmh. Il m'a dit des choses bizarres sur l'église. Je m'en souviens que euh, les pasteurs imposaient les mains aux gens. Vous voyez, voilà, des fois il y a des manifestations d'esprit, les gens peuvent tomber sous l'onction. Ouais. Il disait ça c'est des serpents qui font ça. Il dit comment ça <rire> Moi j'étais je un jeune converti, je ne comprenais rien. Il dit ça C'est l'esprit de serpentard. <rire> je dis, quoi, c'est des de serpentard. <rire> voilà, voilà, voilà. voilà, merci. Je dis ça, c'est Harry Potter ou quoi Il me dit non, ça c'est l'esprit de serpent. Cette église-là, c'est pas de Dieu. Il t'es sûr, frère Parce que pour moi, il m'avait ramené, pour moi, ouais. c'était mon leader. Ouais. Hein Foy. Rien du tout. Faux. Rien <rire> du tout. C'était juste un bus qui m'a amené de chez moi à l'église. Rien d'autre. Rien d'autre. Et regardez maintenant ce qui se passe. J'arrive à l'église. Et quand j'arrive à l'église là-bas, euh, ce qui se passe, c'est quoi C'est qu'il me dit toutes ces choses-là. Et ensuite, je m'en souviens qu'il euh, fait un rêve comme quoi, voilà, l'église est mauvaise, et donc il me dit, voilà, voilà, voilà. Et moi Inoffensivement, c'est comme ça que dit Inoffensivement. Inoffensivement, ou plutôt naïvement, je décide de le suivre et je l'écoute. Et donc là, il m'amène dans une autre église. Et la vérité, dans l'autre église, je ne grandissais pas avec Dieu. Je me mentais à moi-même, me faisant croire que non, bah oui, si t'es pas là, c'est là maintenant. Mais je ne grandissais pas avec Dieu. Et un jour, ma relation avec ce frère-là s'est un peu détériorée. Et je décide de revenir à l'église. Quand je reviens à l'église, c'est une des premières fois où j'entends Dieu me parler clairement. Dieu me dit trois choses. Dieu me dit la maison dans laquelle tu es, c'est ta maison, je veux que tu y restes n'importe ce qui se passera, tu y restes Amen. deuxièmement, il me dit, l'homme que tu vois prêcher c'est ton père, c'était il me dit, troisièmement, pour montrer que tu, tu, tu, tu reconnais en tant que père, tu vas poser ta latte maintenant ça c'est ma vie personnelle mais Amen. donc, j'avais perdu des mois parce que j'avais suivi quelqu'un mmh. qui disait des bêtises oh. qui disait des bêtises, oui L'église, je ne sais quoi, je ne sais voilà. quoi. Écoutez-moi, frères et sœurs, c'est la volonté de Dieu que vous soyez à l'église. L'église dans laquelle vous êtes, c'est sûrement la volonté de Dieu que vous y soyez. Amen. Peu importe ce que les autres peuvent dire sur vos responsables, vos pasteurs, vos mm -hmm. autorités, si on là dans cette église, il n'y a pas trop ça, il n'y a pas trop ça, si il n'y a pas trop ça, amène-le. C'est tout. C'est vrai, non C'est clair. Ah, non, non, non, non, non, c'est réel ce que tu dis. C'est vraiment réel par rapport au fait de tout simplement de, de, de suivre en fait. Ce que Dieu veut que nous fassions. Ce que fait, Dieu est veut ça. et pas, que, pas ce qu'un bus veut qu'on fasse. Exactement, la volonté de Dieu et la volonté de Dieu vraiment, primordialement. J'aimerais, ah, okay. avant okay. qu'on passe à la story time, expliquer ça. Est-ce que c'est la volonté de Dieu qu'on ait à l'église et qui peut me le prouver Bien sûr, bah oui. L'église parle... de bâtiment, bien sûr. Bah oui, bah par exemple, on parle à on parle de communion, etc. Dans la Bible, il est a écrit, je ne sais pas combien de fois, fortifiez-vous les uns les autres. Mmh. Fortifiez-vous les uns les autres. Comment on se fortifie si on n'est pas ensemble mais Oui, oui. Mais... Du coup, bah. Si deux ou trois sont réunis en mon nom. Simplement aussi, Jésus, quand il était sur terre, il prêchait dans les synagogues. Il prêchait, il allait prêcher là-bas. Il allait prêcher là-bas. Dans l'Ancien Testament, on voyait que Dieu Que Dieu avait des temples, que le Seigneur avait des temples. Certains dis oui, mais maintenant le temple, c'est nous, nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est très très vrai, tu dis. C'est vrai, on est les temples du Saint-Esprit, c'est vrai. Mais Dieu veut également qu'on se retrouve dans un temple. Et la preuve biblique à cela, c'est vous lirez dans Actes. Et si vous allez revoir le contexte de L'église, ouais. les chrétiens se retrouvaient pour prier, yes. pour partager la Amen. parole. Dans la chambre haute, la Bible dit qu'ils étaient tous ensemble réunis mm. en train de prier. Et ça. la Bible dit qu'ils se réunissaient dans la fraction des pains, mm. qu'ils yes. se réunissaient dans le partage de la parole, dans Amen. la prière. Donc, c'est la volonté de Dieu qu'on puisse se retrouver avec les frères et sœurs Amen. dans des endroits, Amen. oui, oui, oui, dans des bâtiments, de manière que, euh, à l'époque, dans l'Église primitive, ils se retrouvaient dans des bâtiments Amen. et qu'on puisse partager la parole, qu'on puisse s'édifier, se booster les uns les autres. C'est la, autre -ce la volonté de Dieu. Pourquoi d'autres est-ce que c'est la volonté de euh, moi, je dirais que c'est la volonté de Dieu tout simplement pour nous faire grandir. Nous faire grandir. Pour nous faire grandir en fait, pour nous apprendre à le connaître. Parce que ouais. en fait, c'est à l'église premièrement que moi personnellement j'ai appris à connaître Dieu. Ouais. Donc, je ne connaissais pas le Seigneur, mais la, en fait, quand j'ai voulu en fait me rapprocher de lui, la oui. première idée qui m'est venue à l'esprit, c'est d'aller à l'église. Parce que tout simplement, ce qu'on qu qu fait à l'église, c'est ça sera mmh, oui. On prie, on ouais. adore, on loue, on se rapproche de Dieu, on vit des mmh. moments forts mmh. qui yeah. augmentent notre amour pour Dieu. Yeah. Et en fait, c'est tout simplement sa volonté puisque il y a quelque chose qui nous attend lorsqu'on va aller. J'introduis le bounce. Ah, ah. J'introduis le bounce. Et euh, par rapport à ce qu'il a dit grandir. C'est vrai qu'à l'église, on trouve des personnes qui sont plus grandes que nous dans la foi. Ouais. Et euh, c'est vraiment de elles qu'on reçoit les enseignements. Amen. Et euh, si je ne dis, si dis pas de bêtises, c'est dans Ephésiens 4, 11. Ouais. La Bible va dire qu'il a donné les uns comme apôtres, mmh. euh, prophètes, yes. etc., etc. Pour le perfectionnement des saints. Mmh. Pour le perfectionnement. Les saints, c'est les chrétiens. c'est ça. Mmh. Pour leur perfectionnement. C'est ça. Et donc, du coup, quand on va à l'église, c'est pour être perfectionné. Génial. Et oui. du coup, c'est pour ça que c'est la volonté de Dieu. Parce qu'il a permis que des hommes puissent être apôtres, prophètes, évangélistes, etc. Pour qu'on puisse être perfectionné, tout simplement. Exactement. Amen. Frères sœurs, bien. franchement, J'aimerais qu'on fasse, qu'on dise quelque chose, de base on voulait faire une émission marrante mais j'aimerais vraiment dire quelque chose si tu nous regardes, écoute bien Le diable, il faut, il faut vous savez, le meilleur moyen je pense de euh, que, que, que, que, de contrer le diable dans notre vie c'est d'anticiper cette loi mm. yeah. C'est d'anticiper, le diable va tout faire pour t'éloigner des gens le diable va tout faire pour te séparer, mm. avec des mauvais amis, avec des mauvaises pensées, avec des je ne sais quoi, je ne sais quoi, mm. je ne sais quoi, il va tout faire pour te sortir de l'église. Écoute-moi bien, ne cède jamais, Amen. ne cède jamais, Amen. dès lors que tu sors du troupeau, my god, j'ai vu des personnes, Frère et soeurs, ouais. je vous partage hein, ma, ma, ma, ma toute petite expérience, parce que moi-même je suis très très jeune dans les choses de Dieu, mais j'ai vu des personnes être à l'église, d'une certaine manière, mm. quitter l'église, à cause de doctrines bizarres, à cause de pensées bizarres, à cause de « oui, à l'église on parle trop d'argent, je ne sais quoi, je ne sais quoi, je ne sais quoi. » Ces personnes-là revenir ils ne plus jamais réussir à comment redevenir normales, si ouais. je veux dire, et à rester avec des bugs dans la tête. Il y a des personnes avec qui j'ai commencé ma vie chrétienne qui étaient zélées dans les choses de Dieu, ouais. qui étaient vraiment passionnées, qui, ouais. qui étaient vraiment dans les choses de Dieu. Wow. Ils ont quitté à cause de je wow. ne sais quoi, hein, x ou y raison. Et des raisons bizarres, genre oui, euh, nanana, nanana, un tel a fait ça, mm. on m'a dit ça, ou je ne sais quoi, oui le pasteur, ou oui ce qu'on enseigne, je ne sais quoi, je ne sais quoi. Ils reviennent, ils n'arrivent plus jamais mm. à mm. redevenir comme avant. Wow. C'est ça. Parce que lorsqu'il revient en arrière, il se passe quelque chose que mmh. le diable fait dans leur cœur de vraiment, vraiment bizarre. Ouais. Mmh. C'est vrai. En plus, après, même le diable, il va utiliser ça comme un prétexte pour aller leur parler. Il va dire, oui, t'as vu, t'avais quitté, là maintenant tu reviens, tu fais semblant... En fait, voilà. en fait c'est vraiment terrible, en fait. Mmh. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Après, tu luttes avec ces pensées-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment terrible. Ce que j'aimerais vous dire, c'est que la volonté de Dieu, c'est que vous ayez une église, pas 18 Amen. églises. Je vous faites un jour un frère. <rire> <rire> Peut-être que vous pensez comme ça, sachez qu'il ne faut pas forcément penser comme ça. Un jour, un frère a dit cela, a dit oui, euh, moi n'est pas d'église. Moi, je suis pas en communion avec une église. Moi, je suis en communion avec le corps de Christ. Il y a une veillée ici, j'y vais. Il y a un culte là, j'y vais. Il y a une réunion là, j'y vais. Il y a une réunion telle qui j'y vais. Il y a une réunion là, là, là. là. Quand elle a dit ça, je m'en souviens qu'on était tous en train de manger. Et il y a quelqu'un qui est tombé de sa chaise tellement elle a rigolé. C'est vraiment, vraiment, vraiment marrant parce que la, le but de Dieu, c'est que vous soyez dans une église, vous soyez planté dans celle-ci et que vous soyez loyal à la vision de cette église. La Bible dit euh, euh, euh, euh, euh, comme un arbre planté, il ça. donne son fruit en sa saison. Amen. Comme un arbre planter près d'un courant d'eau, ta, ta, ta, ta, ta, ta, ta. comme un arbre planté. Il s'agit d'être dans une église, d'être enraciné dans cette église, yes. d'être loyal et fidèle à la vision de cette église, d'accepter la doctrine de cette église, mm. la vision que Dieu a donnée à, à, au père et à la mm. mère de cette église, Amen. et voilà, et grandir simplement dedans. Tout. Mm. Et ça, c'est un, un signe de stabilité. C'est hein. un, un, un signe de stabilité, véritablement. parce que, Quand je prends l'exemple de l'église primitive, ouais. bah, eux, ils n'allaient pas de droite à gauche, ils n'allaient pas de, droite à gauche. De, de, de gauche à droite. Ils restaient vraiment fermes, ils mm. restaient... Le, simplement dans une vision lorsque fait. Paul ah ouais. lorsque Paul est parti pour lorsque l'apôtre Paul est parti pour Partir en Macédoine, tout ça, c'était pour implanter des églises. Oui, pas ça. pour aller visiter des églises. Et même euh, dans le livre d'Apocalypse, si je pas de ouais. bêtises, Dieu il va parler à, plusieurs, à plusieurs Dieu églises. Dieu va parler à plusieurs églises. Et, va, et à chaque fois il va dire des choses différentes. Mmh. Pour dire comme quoi en Les fait, chaque... la Odyssée. Voilà. Mmh. C'est comme quoi à chaque fois en fait c'était différent par rapport au lieu où il se trouvait wow. parce que chaque chose suivait ouais. sa vision. Chacun avait sa vision ouais. et lorsque tu es, Guys, lorsque vous êtes dans une église, ok, lorsque vous êtes dans une église locale, euh, vous êtes comme sous une certaine grâce, sous une mmh. certaine anxiété, une certaine faveur, et il faut s'implanter sur cette église là. Yeah. Et pour en bénéficier totalement tout en fait oui. l'histoire d'être un peu à droite, à gauche Moi j'étais vraiment comme ça Moi, j'étais, je vous partage mon expérience J'étais un chrétien, on appelle électron libre C'est ça que j'allais à droite, il y a une conférence à droite, j'y vais mm. Je m'en souviens, un jour il y avait une conférence Lorsqu'on venait de se convertir, il y avait une conférence Très très connue et Moi je voulais y aller, parce que je me dis Ouais, il y a des grands hommes de Dieu, ouais je vais y aller Ouais, ouais, ouais, ouais, ouais. Des fois on ne se rend pas compte hein, Mais en cherchant à aller dans les conférences là On dit il y a des grands hommes de Dieu, des fois on. Hein, comment est-ce que je peux dire ça on on dévalue et on, ça revient même des fois à sous-estimer les pères, les mères, les leaders Je vous dis, le leader, ça, les leaders, les pasteurs God, que Dieu a mis vrai. sur votre vie C'est eux qui sont loin pour vous accompagner ben, Moi j'aime beaucoup des grands hommes de Dieu, américains, nigériens, tout j'aime beaucoup mm. Mais eux, ils n'ont jamais été loin pour m'amener à accomplir mm. ma destinée les seules personnes. La seule personne qui a été loin pour m'accompagner dans ma destinée, c'est mon père spirituel C'est dans église c'est ça, et ce sont les seules personnes Et ben, ça, je bien. disais, je voulais aller dans les conférences, tout ça, tout ça Et un jour, mes, mes pasteurs me parlent, ou mon responsable me parle il me dit non, il n'y va pas. Je dis quoi Il ne veut pas que j'y aille Il ne veut pas que je redisse avec Dieu ou quoi Ils veulent me bloquer dans cette église Ils veulent me bloquer Ah, ils veulent me bloquer Ils veulent me résister sans savoir qu'en fait, Dieu voulait tester ma soumission et Dieu mmh. voulait qu'avant que j'aille là comme ça, que je sois d'abord posé quelque part, yeah. que je grandisse quelque part. Comment est-ce que je vais euh, euh, aller manger les lasagnes de la voisine si je n'ai pas bu le lait de ma mère C'est ça mmh. Comment est-ce que dip. je vais manger les lasagnes de la voisine dip, dip, dip. si je n'ai pas bu de lait de ma mère mmh. C'est ça mmh. Vraiment, c'est ça. ça. Et en fait, c'est comme si on était dans une maison. Ouais. Par exemple, quand on est dans sa maison, ouais. tu écoutes ce que ton père te dit, voilà. tu, écoutes, mais... tu manges ce que ton père prépare. Voilà. Et mais... c'est vraiment ça en fait, c'est pas tu voilà. sors, tu vas à gauche, tu vas à droite, tu vas à l'heure du dîner tu de l'école, tu vas Et dans En faisant ça, tu grandis pas. Moi, oui. j'ai commencé à grandir quand j'ai commencé à dire Ok, oui. j'ai une église, j'ai des leaders, je me tais, j'écoute, il y a une vision, on ne demande pas mon avis, Dieu m'a envoyé là. Exactement. Et d'ailleurs, il y a souvent quelque chose hein, qu'il faut comprendre quand, quand, si vous avez des pensées mauvaises par rapport à votre église ou quoi, oui. est-ce que Dieu vous aime oui. oui. Si Dieu t'aime, c'est que c'est lui qui Conduit, n'est-ce yeah. pas? Ça. Ouais. Si Dieu t'a amené là, pourquoi maintenant quitter? Mmh. Ah si ça, Dieu voulait que tu ne sois pas là, il t'aurait jamais amené là, n'est-ce pas? Mmh. C'est logique ou pas? Mmh. Si yes. Dieu ne voulait pas que tu sois là, il t'aurait jamais amené là, tonia, mmh. c'est vrai ou pas? Bah oui. Tout simplement, j'aimerais dire. <rire> Moi, j'aimerais dire, il faut rester fidèle à sa maison et faire son propre témoignage intérieur. Parce que on mm. écoute les gens à gauche et à droite, mais il faut se faire son propre témoignage intérieur. Exactement. voir tu si. Mm. Dans ton voir mm. si fin, avant, je n'étais pas dans cette église, il y avait quoi De ma vie, il y avait rien. Maintenant que je suis dans cette église, il y a un changement. Mm. Enfin, je ne suis plus Exactement. la même personne. Exactement. Vas-y, vas-y. Là, faut pas. Ça, c'est ah, En fait, tu vois bon. les fruits, en fait. On connaît sur la On dit des choses ah. bizarres. Oui, oh euh, ton pasteur, ton responsable, paste ton ça, ton ça, ton église est comme si comme ça. Regarde ton église qui qui mange qui, qui, qui ton argent, qui, des trucs comme ça. Ouais. Mais quand tu regardes ta vie, mmh. tu vois la transformation. Yes, yes, C'est yes. ça la vérité en fait. On dit on dira que oui vous êtes dans une secte ou savez On disait ça à Jésus. On a dit ça à Jésus, hein, secte du Nazareth, <rire> c'est terrible. <rire> on a dit ça qu'il qu qu qu avait sa secte, vous imaginez Si on lui a dit ça, à vous, on vous dira à lui, on le vous dira aussi à vous. Mais regardez la bien, la vie. preuve que là où vous êtes, c'est le bon endroit, c'est vous regardez votre vie, vous voyez oui. le changement. nous-mêmes ici, on peut moi, je peux témoigner depuis que je suis venu, ah, ma vie a été transformée. Il s'agit pas seulement d'accepter Jésus, il s'agit yes. également d'être dans un endroit où on laisse la place à Jésus pour te transformer. Yes. Oui. Ça. Tu acceptes Jésus, c'est bien, tu lis la Bible, mais c'est pas tout, il mm -hmm. s'agit maintenant d'être dans un endroit endroit où des personnes laissent la place à Jésus pour te transformer. À la première place. Ce que je voulais dire, bah, c'est que tout simplement, bah, moi, moi j'ai fait, enfin, j'ai simplement vécu cette expérience euh, du fait que Dieu m'ait conduit tout simplement vers une excellente église, mmh. comme on a dit, l'église à, à Paris. Amen. Et euh, vraiment, je me suis vu être bien encadré, Amen. bien nourri spirituellement. Ça, c'est vraiment ce qui fait la j'ai grandi spirituellement. Amen. Et euh, avant, enfin, avant d'intégrer cette église, tout simplement, j'avais fait cette prière. J'avais dit vraiment, en fait. J'ai envie d'être proche mmh. mmh. de toi. envie pas t'abandonner. C'était pendant ah la période me... du confinement, mmh. je crois. J'avais vraiment pas envie d'abandonner Dieu. Mmh. Et euh, je continue à prier, je continue à prier, je continue à prier. Et un jour, tout simplement, bah, Dieu m'a conduit à regarder certains lives et tout. On m'a invité et tout dans. dans... On m'a invité et tout. C'est mes lives! Live incroyable. Le live vraiment euh, live sur Instagram. Focus. Oui, mais lequel Oui, mais je fais le live ou ça C'était uh, sur l'intimité avec le Saint Esprit. L'intimité avec le Saint Esprit. avec le Saint Esprit. Et on m'avait jamais présenté cette facette de Dieu. Mmh. Moi, j'étais chrétien, je priais tout ça, tout ça. je. je, je... En fait ma vie était à Jésus, ouais. mais la facette de l'intimité, la facette mmh. du dieu personnel, mmh. on ne me l'avait jamais. Wow, la facette du dieu personnel, Ça Ça vraiment un story time pour bien expliquer. Mmh. Oh là, là. Oh Vraiment c'était oui. incroyable. Je pense pas qu'on a le temps pour story time, ah ouais alors vas-y raconte. <rire> <rire> <rire> ok, non, on va faire maintenant vite un story time, guys. C'est parti maintenant pour story time. <rire> guys, de retour sur story time. Bon, il nous reste que quelques minutes pour l'émission, alors vas-y on lui va bah, story, bravo. Yeah, story minutes. Bah, Juste pour dire en fait que, comme euh, il disait tout simplement Arsène tout à l'heure, c'est que euh, avant de venir à la CR, ouais. j'étais euh, déjà dans une église. Bien sûr, là. attendez, on précise bien, on ne dit pas que euh, vous devez tous venir à la CR. Non, non, non, on dit juste, mm -hmm. vous devez intégrer une bonne église. Amen. Non, parce que nous dans cette église-là, mais ouais. si tu es admettons dans une autre église et tu grandis, gloire à Dieu, amassons-toi dans celle-ci, adopte la vision, soumets-toi à tes leaders là-bas, c'est là-bas, que Dieu veut que tu sois. Parce qu'on rappelle que Fresh, c'est pas une émission pour les gens de la CR, c'est une émission pour... Tous les oh chrétiens, et même, je dirais même, tout, tout le monde chrétien, musulman, yeah. toutes les personnes qui veulent Amen. entendre parler de la vérité qui s'appelle Jésus. Vas-y. <rire> et du coup, euh, j'ai accepté le Seigneur en 2016, mais euh, j'étais pendant deux ans à l'Église. Et okay. euh, pendant deux ans, j'étais pas à la Seigneur, j'étais dans une autre église. Ouais. Mais euh, quand une fois qu'il est, est venu le confinement, ouais. et du coup, j'ai vraiment vécu une sécheresse spirituelle. C'est-à-dire ouais. que là, euh, je priais, mais juste pour dire merci Seigneur. Ouais. Euh, <rire> merci. merci pour ce KFC, merci pour ce Burger <rire> qui King, merci pour ce, <rire> merci <rire> pour ce Grec. J'avais toujours les, les réflexes, les habitudes, mais <rire> c'est tout. <rire> ouais. Voilà, mais j'allais vraiment à l'église tous les dimanches. Déjà hein. okay. j'étais vraiment assidu. Mais euh, je sentais que non, il y avait plus et y je y cherchais plus. plus. Mm. Et à un moment, euh, bah, c'est Arsène. Il m'a simplement dit oui là, il y a un truc, c'est trop bien. <rire> euh, je regardais live là, c'est trop bien, c'est trop bien, viens. Ah, après, ah, biches, je... Tu m'as ramené, mm. ramené, tu m'as ramené. Oui, tu m'as oui, ramené. Le le show, <rire> euh, allez, allez. Et euh, du coup, je suis mm. venu. Et euh, en quelques mois, j'ai véritablement vu la différence ah, entre les deux ans, trois ans où j'étais dans l'autre église ah, et là où ça... j'étais là. Et là, tu... une transformation incroyable. Une transformation et même j'ai même pu euh... J'ai même pu vivre bah, des miracles. Ouais, C'est-à-dire que Dieu, au travers de moi, il a pu faire des miracles. Amen. Il a pu euh, effectuer des guérisons, tout amen. ça. Je marche maintenant dans, dans la santé divine. Alors qu'avant je tombais vraiment tout le temps malade. Avant, ouais. ah bon, j'avais des allergies. C'est-à-dire que je me lève pendant 30 minutes. Ah ciao J'étais pendant 30 minutes, mais là maintenant j'ai même plus ça. J'ai totalement été amen. guéri de tout ça. Amen. Et véritablement, ben, ça, je rends grâce à Dieu tous les jours parce qu'il m'a amené à l'endroit où je devais être. À l'endroit où je devais C'est ça en fait. Ça, si vous sentez véritable. En fait, il faut simplement prier, savoir prier mm. et dire Seigneur où est-ce que, mmh. est que je dois être, où est-ce que je dois être, où est-ce que je dois, est-ce que, voilà, maintenant, maintenant, pardon. si là où tu es, tu grandis bien, ça, tout ouais. ça ne va pas dire, Seigneur, est-ce que c'est ta volonté, Dieu, oh là là. la volonté de Dieu, écoutez bien, Dieu ne parle pas seulement qu'avec des mots, Dieu parle également avec des actes, mmh. et le signe des fois de l'aval de Dieu concernant l'église dans laquelle tu es, c'est pas seulement, euh, oui mon fils, William, mais c'est, Regarde ta croissance. C'est tout. Regarde, regarde tout. ta croissance. Qu'est-ce Qu qui fait que tu es en bonne santé Est-ce que c'est le médecin qui dit vous êtes en bonne santé Non. C'est que tu grandis bien. C'est que tu grandis bien. Et le signe que tu es dans une bonne église, c'est que tu grandis bien avec C'est que tu grandis bien. Et on aimerait vous dire cela, c'est que vraiment c'est le meilleur endroit à être. C'est le meilleur endroit sur la terre où vous pouvez être. Franchement. C'est le meilleur endroit. Et si tu ne, tu ne euh, vois pas cette chose comme là, on le dit, tu ne consent pas cette chose d'une manière, c'est qu'il pas véritablement mm. expérimentant encore l'Église. La Bible dit qu'il est doux, qu'il est agréable pour des frères de demeurer mm. oui. ensemble. Si la Bible dit ça, c'est qu'il y a quelque chose. Oui. Il y a quelque chose lorsque tu te retrouves avec des, surtout que nous dans notre bon bah, nous, est tous oh, les ouais. jeunes, on est... il y a beaucoup de jeunes et c'est vraiment, c'est vraiment lourd. Vas-y. Oh, oh. C'est ça. On pas pas pas pas pas. que euh, j'ai vu la différence. Quand je suis venu dans le réseau, la première fois que je suis allé à l'église, j'ai fait mais attends mais pourquoi tout le monde se connaît comme ça Mais c'est ça, c'est vrai ça. C'est ça, c'est ça que notre leader nous, à nous, l'apôtre veut intégrer, instaurer. C'est une atmosphère de famille. L'église, c'est une famille. L'église, c'est pas seulement. C'est pas seulement. Amen. À dimanche. À dimanche. Bon dimanche, allez On <rire> va vous dire cela, d'ailleurs, si vous êtes dans une église, et tout va bien un, un, un, comment on dit Intégrez-vous auprès des frères, c'est important Il y a une grâce, il y a des révélations même Que mmh. vous n'aurez qu'en passant du temps avec des frères ah, vrai. Vrai. Il y a des yeah, choses, je écoutez quoi. Je pense vraiment que Dieu veut multiplier Les voies de communication qu'il a avec bien. nous Et il y a des choses que Dieu te dira que lorsque tu passeras Du temps avec des frères, par exemple ah, Parcène là Le saint Esprit lui a donné une révélation Que toi tu cherches depuis, mais c'est lui qui laisse mmh. En passant du temps avec nous, tu vas non, la voir bah, Exactement, exactement. Et en fait, le truc c'est que dans le mot communion fraternelle, ouais. il y a fraternel en fait. Ouais. Il y a fraternel. Et il y a un plaisir incroyable avec le fait d'être mmh. chrétien chrétiens tout ça. simplement, oui. frère se frère. Avec oui. eux. on rigole... voilà ça te Ça part du R en lui à parler. <rire> on rigole ça, de ça, on passe juste ensemble et on s'édifie. Et en fait ça, fait, ça nous fait grandir dans la foi. Amen. Ça nous fait grandir dans la foi, ça nous apporte et euh, bah, tout simplement on est bien entouré. vraiment On est bien entouré, d'ailleurs j'en profite, si jamais vous nous regardez, peut-être que vous cherchez une église, oui. et euh, eh bien je vais vous donner deux conseils. Le premier, priez et oui. demandez à Dieu de vous entourer et vous envoyer au bon endroit. Et vous allez voir que le Seigneur va le faire. Vous allez voir, vous allez voir que le Seigneur va vous conduire et va le faire. Et deuxièmement, si jamais bah, vous habitez en Ile-de-France, et euh, que vous désirez euh, euh, intégrer une église, nous nous sommes dans l'église ACR Paris, oui. yes. euh, qui est située à Montreux dans le 93, qui est très très bien desservie, hein. il y a le métro et tout ça, <rire> oui. il y a tous les trains possibles, et l'imaginaire, il y a tous les bus, il y a le... Oh. Et si jamais vous cherchez une église donc, en Île-de-France, eh vous pouvez directement euh, nous envoyer un message sur leur Instagram de Fresh qui s'affiche maintenant, et vous dites bonjour, on cherche une église en île de france mm. surtout si vous êtes un jeune chrétien, et si vous êtes jeune même en âge, mm. et eh bien, on se fera une joie de vous accueillir, surtout que voilà, on a, on a un groupe un peu, tout ça, entre jeunes, et c'est vraiment vraiment super, quoi. Mm. donc, si jamais vous cherchez, priez, demandez à Dieu de vous conduire, mm. et également, si vous habitez en Ile-de-France, et eh bien, euh, envoyez-nous un message sur l'Instagram de Fresh, abonnez-vous, et liker aussi les, les, les pompiers de Fresh. Ah oui, je veux maintenant qu'on passe à un petit Let's Game, j'ai des questions à vous poser, mm. c'est parti pour un Let's, let's Game. game. Let's game. Fresh. Guys, de retour, de retour, un petit Let's Game. Et le jeu là, c'est Je... Un jeu, oui, oui, qu'est-ce que c'est <rire> J'ai, je n'ai jamais fait à l'église. Oh. Oh, yeah. oh. <rire> je n'ai jamais fait à l'église. On est tous les dimanches à l'église. On est souvent à l'église. Euh, déjà, je vais poser une question et là, je vais cibler des gens. Je n'ai jamais été en retard à l'église. Levez la main. <rire> ah, ah, ah, ah, public, vous pouvez faire ou s'il vous plaît. Ouh. Ouh. Deux je suis déjà arrivé en avance à l'église. Ouais. Toi? Ouais. T'es déjà arrivé en avance J'ai déjà été dérangé à l'église par la voix d'un frère qui chantait ou d'une soeur à côté de l'équipe. Tonya, toi non Bah non je suis concentré du coup. Oui toi oui. Oui c'est vrai être Tony alors qu'il t'a dérangé. Ok qu'est-ce qui s'est passé Quelqu'un t'a dérangé Ça m'a dérangé en plus arrête. D'un coup je chantais la présence de Dieu. Ok. Et d'un coup, boum, c'est parti Oh c'est quoi C'est comment ça Je sais pas. Tu vas concentré frère toi aussi. Je suis concentré, mais moi. La... En fait, quand j'entends, c'est ça qui me fait. ça, ça active mon onction. Okay. Et du coup, quand des fois j'entends. <rire> ça coupe mon onction. Ouais. <rire> du coup, RF fait. Aïe aïe aïe aïe. Et du coup, je suis là, je dois me reconcentrer. Oh là là. J'ai déjà jugé l'habillement de quelqu'un à l'église. Jugé l'habillement Nirina, lève la main. Nirina, <rire> lève la main. Nirina, put your hands up. Nirina, toi, put your hands up. Attends, jamais C'est de toi qu'on a jugé l'habillement. La... Oh, je crois. Oui. T'as j'ai la humeur pour vous juger, pour pas juger. C'était au le début, au début. 2, 3, 5, non, faisais, tu faisais... non non, je faisais, euh... non je faisais pas ça. Je même. faisais quoi Non je faisais dans ma tête, je faisais. Ah oui quand même. Enfin, ah, oui. <rire> okay, okay. Bon, là, Pendant l'exercice du ministère, j'ai déjà vu la période de quelqu'un tomber. Oh oh à l'église, <rire> j'en ai <rire> je Moi, <rire> oui. oh. jamais Moi oui. Jamais Non. Tu viens pas de... Non, c'est pas, pas Non, OK. Pas de problème. OK, OK, pas de problème. Non, non, il n'y a pas de problème Il y a aucun problème en tout cas, de on devrait vous dire qu'on y a des cultes de puissance. Ah <rire> oui Les PP. <pépés. rire> un toto, c'est <rire> C'est slow, un... slow ouais. slowly. slowly. Yes. <rire> <rire> slowly. Slowly, slowly. <rire> OK. J'ai déjà <rire> Criez Amen très très fort à l'Église pendant la prédication, oh, oh. La oh, là, mais de manière sauvage. Vas-y montre-moi, mais sans casser le micro. Amen. Amen. Amen. Amen. <rire> mais est trop terrible. C'est a cassé terrible. les micros la dernière fois. Amen. Ok, là, là, c'est un truc spécial à CR. Mm. Malgré le fait qu'il y ait des inscriptions au culte là, là, là, là, là, là, là, <rire> et que je n'étais pas inscrit, je, je suis déjà venu. En essayant de forcer le game. Mmh. Levez la main, accusé, coupable. Non, jamais, toi Jamais. Wow. Tonia? Ok, Tonia, coupable. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Bah en fait, euh, j'étais pas de service à l'église et du coup, bah, <rire> du coup, dimanche dernier, j'ai voulu rentrer mais on m'a. T'as quoi? T'as dit, y a plus de place? Y'a plus de place. Bah du coup. Non, t'es rentrée, non? Non, rentré, non, non je pas rentrée. J'avoue, juste moi <rire> le, le moment de la louange dimanche là. Ah oui, bah oui, dimanche. Je suis rentrée. Oui, C'était rentré. trop fort. Non, mais non, non, non. Y'a pas de place, dans mais qu'il y a my Y'a pas de place, mais. Frère, ça fait bellec, hein! C'est les gens bizarres qui pensent comme ça aussi! Attends, y'a pas de place et. Non, mais attends, frère! Attends, c'est comme bon t'as bon pas bon payé le cinéma! Mais je veux voir ce film! <rire> J'aime trop! It's J'aime trop! Ah, fais attention! C'était la Hein? C'était la louange! Hein C'était la louange? Ok, ok, ok, ok. J'ai déjà fait un jour un pas bizarre à l'église! Oh Seigneur Lève la main vite Lève la main vite Ok, fais-le maintenant On va clôturer sur ça Fais-le maintenant, fais-le maintenant, frère Oh mais il faut que je me lève Si on a un petit allon à la maison là... Non frère, baisse-toi Incroupis-toi alors, fais un petit... En fait, en fait, bah tout simplement, c'était pas dans la louange Attends, non, attends, attends Attends, attends Si on peut avoir un petit fond musical, là non, Attends, attends Est-ce qu'on peut avoir un petit fond musical, s'il vous plaît Est-ce qu'on a un petit fond musical on dirait qu'on n'a pas de fond musical. On va mettre ça en pause prendre, on va mettre ça en la région d'un petit fond musical. Vas-y, vas-y, vas-y, vas-y. là pour le manger. des OK. Et là c'est quoi On peut centrer la caméra, s'il vous plaît OK, OK, je fais. Après, je me pas la l'air. Après, après. Je fais Ok ok, ok amen, amen, amen, amen, on va allez tous à Église de ce dimanche, si vous n'avez pas d'église, priez pour en trouver. Si vous en cherchez une autre de France, envoyez-nous un message sur le Instagram de Flash qui s'affiche maintenant. On est ensemble, God bless and stay fresh <musique>